Sac sac. Pas venu comme des spikes là, y'a dans sol, station, c'est en mission. A pas qu'à stop, pas sol, bon station, c'est en mission. pas stop, pas au sol, bon station, c'est en mission. pas stop. Je connais déjà Arti, elle est Vete nikilla, me me maka de sa, lenta mas si passa, ka ka ka macho, no entreguis la, me me maka de sa, pa veni la, me bel maka de sa, ati e la, pa pa, fiski la, pa se me gila, lenta mas si passa, me me maka de sa, lenta maka bacho, pa zo den sol, bososasyon, c'est en mission do mana pa gaisto, pa zo baso den sol, bososasyon, c'est en mission do mana pe pastor, pa zo den sol, bososasyon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 je connais déjà, à t'y a qu'il a, pas vini en cas ça, longtemps up in même en ça, vini kila Mais ça, a qu'il a, pas, pas vini pas ce moment a, longtemps à même en cas de ça, c'est en mission no man pas caille pas au den sol c'est en mission no man pas